Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc on est sur un weekly vlog. J'en ai déjà fait un la semaine dernière. Euh, donc là du coup bah, c'est le deuxième, c'est le deuxième, donc, deuxième semaine. Donc on va le faire beaucoup plus court parce que je l'ai fait voir un petit peu et euh, le premier durait euh, une heure, durait une heure. C'est vrai que c'est un peu long, vraiment ouais, en termes de montage, euh, ça fait beaucoup de montage. Donc, je vais essayer vraiment de restreindre les, j'essaie vraiment de filmer euh, ce qui est important euh, parce que sinon ça défile depuis une heure. Euh, si long euh, trop long à regarder euh, donc euh, pas forcément très intéressant donc du coup, euh, du coup voilà donc ça, ça on va le poster aujourd'hui au moment où je te fais cette vidéo bon, on va poster le weekly vlog donc, de la semaine dernière j'essaie d'en faire euh, régulièrement et c'est vraiment de filmer que les moments importants à mon sens euh, par rapport donc euh, l'idée c'est quoi bah, tout simplement tu filmer sa semaine et que tu te mettes dans la peau d'un entrepreneur de quelqu'un qui voilà euh, la chaîne, bah, tu sais ce que je fais, et euh, tu sais ce que je fais au quotidien, et du coup, ça te permet d'être, euh, de te projeter tout simplement, de te motiver, et, et de donner une source d'inspiration. Enfin, j'espère du moins. Donc, euh, donc voilà. Donc cette semaine va être marquée par la, le lancement du nouvel sous euh, En plus, donc, elle est un petit peu éloignée euh, de là où on est, à la 250 km. Donc, il euh, faut de l'organisation pour le coup. Donc, ça va être marqué par ça, et puis marqué aussi par euh, le lancement. Euh, euh, d'un coaching euh, commun que je vais faire samedi matin de 9h à midi. Voilà, donc on enchaîne. D'accord, donc là les statuts c'est rédigé, c'est fait. Il faut trouver la banque. J'avais mis des petits points d'intérêt sur des trucs, on m'a dit bah ça c'est ça, etc. Puis après, bah il m'a ta banque. Et moi je pensais qu'on crée et qu'on cherchait une banque après. Et en fait non il faut trouver la banque d'abord. Ah bah non est-ce que tu bloques ton capital Ouais, bah oui mais j'ai pas pensé, ça fait que après oui oui c'est ça. Tu bloques donc, euh, ton capital. Bon allez je vais faire très vite parce que la journée donc touche bientôt à sa fin. Euh, donc pas beaucoup de... J'ai pas filmé grand-chose aujourd'hui et puis il commence à, il commence à flotter là. Donc, je, vais, je vais vraiment faire vite parce que là quand il flotte ici ça va très très vite. Donc euh, du coup aujourd'hui euh, coaching ce matin comme à la semaine dernière. Donc c'est très bien passé. On a, on a fait un point sur le prévisionnel euh, de la personne en question. On a aussi fait un gros point pendant une heure avec euh, mon associé City Manager. Euh, pour la mise en place de la nouvelle sous-location puisqu'il part demain, il part sur deux jours. Donc l'idée c'est qu'on fasse toute l'implantation en deux jours, absolument tout. Euh, montage des meubles, réception, euh, on va recevoir du... Alors j'attends qu'il passe... Parce que... Voilà. Euh, du coup on va recevoir les meubles demain, euh, on en également une... une... On a déjà reçu une grosse partie, donc on en on emmène demain dans, le... dans, un... dans un gros scénic. Euh, donc on a passé une heure au téléphone à échanger autour de tout ça puisque bah, plein de choses à plein de choses à voir euh, l'organisation la mise en place euh, comment on va autom automatiser les, les entrées les sorties etc. donc on a tout vu aujourd'hui donc normalement tout est calé tout est bon Moi bon, il me reste deux trois petites choses à faire euh, ce soir et puis on est bon et donc demain et eh bien demain je retourne sur bangkok je quitte la campagne euh, voilà et puis tout simplement Et donc du coup bah, on va faire très simple pour cette journée Donc on enchaîne et je te dis Ah si autre chose euh, Que je voulais dire cette journée On a eu une personne qui, qui est intéressée Pour rejoindre un, un programme de formation Et qui se pose la question Est-ce est que c'est le bon moment avec le Covid alors, j'ai répondu plein de fois à ça, mais je vais le, le, le redire à nouveau. Euh, premièrement, euh, le Covid, ça va durer encore un paquet de temps, malgré qu'il y, qu y ait le vaccin, etc. Je te le dis, ça va durer au moins toute cette année, si ce n'est encore 2022, voire peut-être d'autres années encore. Tout simplement, pourquoi Parce que... Bah vu ce qui est en train de se passer, euh, le vaccin, euh, tout le monde ne sera pas vacciné dans le monde, on est plusieurs milliards dans le monde, donc euh, c'est très clair, tout le monde ne sera pas vacciné, premièrement. Euh, il va y avoir des variants, ça c'est très clair, donc euh, ça c'est la première chose, du paramètre qui, do qui doit t'aider à prendre ta décision. Et la deuxième chose, euh, bah, la deuxième chose, c'est que de toute façon, enfin, il y a toujours une bonne excuse en fait pour ne pas se lancer, pour ne pas le faire, tout simplement parce que tu as peur, ce que je peux comprendre. Mais tu verras que si tu attends, bah en fait, le, tout simplement, les, le train va passer et puis tu n'auras pris, pris aucun wagon au passage. Et moi, je t'encourage vraiment à prendre un wagon au passage. Et encore une fois, de toute manière, je suis convaincu qu'on en a encore pour plusieurs années, malgré ce qu'on peut nous laisser croire que... Dans quelques mois, tout ça sera résolu. Moi, je crois pas du tout. Euh, donc, à un moment donné, bah, c'est soit tu laisses le train passer avec les wagons, euh, euh, soit tu, tu prends un wagon en marche et tu te lances dans l'aventure. Tout simplement, sachant qu'encore une fois, le risque est contrôlé, maîtrisé. Euh, puisque bah, très peu d'apport. tu mets très peu d'argent sur la table. C'est une création d'entreprise qui n'a pas de coût énorme. Donc, franchement, je ne vois pas vraiment où est le, où est le souci. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Passe une bonne journée et je te dis à demain. Ciao C'est parti pour cette deuxième journée de ce weekly vlog donc euh, aujourd'hui eh c'est retour sur la, la capitale sur retour sur Bangkok donc là j'ai à peu près 3h30 de route ouais, 3, 3h30 de route ouais, ça dépend du trafic mais je pense qu'il n'y aura, aura pas de trafic euh, il n'y aura pas de trafic puisque est en, on est en plein son crâne là donc on est le on est le on est le 14 euh, 13 ou 14, je sais même plus avril. Donc du coup, on, voilà, normalement, ça devrait être assez fluide. j'aurais rentré euh, 3h30, ça devrait être bon. Euh, donc voilà, donc retour sur Bangkok. Et puis bah écoute, euh, je te tiens au courant des opérations. Je n'ai pour 3h30, là, ça va être un peu long, un peu chiant. Tout seul, c'est un peu, un peu relou. Euh, mais bon, ça permet de regarder le paysage, etc. Le seul truc qu'il faut faire attention en Thaïlande, c'est vraiment le c'est leur manière de conduire, puisqu'il y a beaucoup d'accidents, beaucoup, beaucoup, beaucoup, puisqu'ils font un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi. Euh, puisque, bah, voilà, ils apprennent le permis de conduire. Euh, le permis de conduire est donné un petit peu facilement, on le voit bien, euh, c'est la famille qui apprend donc, aux enfants à conduire. Et du coup, les routes sont. Alors, déjà, les routes sont toutes défoncées, enfin, toutes défoncées, sont pour la plupart défoncées. Donc, il peut y avoir des gros trous, etc. Il y a des mobilettes qui circulent de partout dans les deux sens. Enfin, des scooters. Donc, c'est super dangereux. Ça vient de partout. Donc, il y a intérêt à tout le temps à avoir euh, les yeux ouverts. Après, il y a ceux qui conduisent comme des malades, comme toujours. Euh, il y a ceux qui conduisent <rire> trop, trop lentement. Enfin, en fait, ça ne va jamais y être toujours. Donc, du coup, bah, il faut être super vigilant sur les routes, euh, sur les routes en Thaïlande parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Allez, on enchaîne Je viens d'arriver à Bangkok, enfin je suis arrivé maintenant il y a, il y a, il y a trois heures de ça. Donc j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, en plus aujourd'hui c'est une journée qui se, qui se goupille bien. Il y a vraiment des jours où c'est, comme, comme, comme la semaine dernière, il y a des jours où tout va bien, tout fabrique bien. Et puis il y a des jours où c'est compliqué. Donc aujourd'hui, bah, ça m'a permis, j'ai fait le point avec mon expert comptable, j'ai fait le point avec ma banque aussi, puisque sur un financement d'un projet. Euh, donc ça, ça a été vu, j'ai trois trois petites choses perso à, à régler. Euh, Aujourd'hui grosse journée puisque bah, mon city manager, qui, qui est aussi mon associé sur une entreprise, euh, du coup fait l'implantation de la sous-location. Donc je vais te partager euh, dans cette vidéo, tu verras, je vais te partager quelques photos euh, avant, pendant, après, enfin voilà, je vais partager tout ça, après ça sera un vlog sur justement cette nouvelle sous-location. Donc on pose la question, combien de sous-locations j'ai aujourd'hui, je crois qu'on doit approcher les 20, enfin, où on les a dépassés, enfin on doit pas être très très loin en tout cas, euh, ou dépasser. enfin on est dans, dans ces, dans, dans ces zones-là en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc euh, tout ça se met en place, c'est tout bon, euh, ici à Bangkok, c'est il y a très très peu de monde, c'est très calme. Et quelque part, c'est très bien, parce que j'aime bien aussi pouvoir bosser dans ces moments-là, un peu de, de calme, etc. Je t'ai voir aussi pour peut-être tourner des vidéos. Je vais peut-être me réserver un, un lieu un peu sympa et se faire de me tourner des vidéos dans, dans des lieux sympas. Euh, donc voilà, Donc on enchaîne et puis bah écoute, euh, à très vite. Nouvelle journée aujourd'hui, on est donc mercredi 14 avril. Donc ce qui est top, quand tu démarres tôt le matin, en ce moment, je me lève tous les matins à peu près à 6h30-7h. Ce qui est top, c'est que... Bien entendu, petit café du matin, c'est important. Petit café, petit jus d'orange, euh, tout ça, c'est vraiment important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand tu démarres tôt, euh, c'est calme. Généralement, c'est très calme euh, et tu alignes un travail qui est juste incroyable. Et le fait, tu vois, d'être à l'étranger, ce qui est top, c'est que moi, le matin, euh, jusqu'à à peu près euh, 14h, donc de l'après-midi, en France, tout le monde dort. Tout le monde est couché. Donc du coup, pas de WhatsApp, euh, pas d'SMS, pas d'appel, pas d'email, rien. Et ça, c'est juste génial. Parce que du coup, ça te permet d'être vraiment focus sur ton activité, faire tout ce que tu as à faire. Et c'est là que je me rends compte de tout le temps que je perdais quand j'étais en France. Parce que le matin, tu te lèves comme tout le monde. Hein, et du coup. Voilà, t'as quoi T'as une heure. Moi, le matin, j'essaie de me lever assez tôt. Je suis à peu près dans les mêmes horaires, 6h30, 7h. Je prenais mon café, etc. Et en gros, j'avais une heure, une heure et demie où je pouvais faire des choses. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'était trop court. Parce qu'après, le problème, c'est que dès 9h, c'est parti. Les appels, les SMS, les emails, les messages. Et vu que moi, je suis quelqu'un en plus qui... Malheureusement, on n'arrive pas à couper le téléphone, à l'éteindre, et je suis trop à regarder mes emails, etc., que du coup, euh, bah du coup, tu perds totalement productivité. C'est très clair. Et du coup, tout ce que tu as prévu de faire, bah finalement, tu vas le faire sur la journée, mais ça ne va pas être forcément bien fait ou tu n'auras pas eu le temps de tout faire et ce que je me rends compte ici eh bien avec ce décalage horaire, c'est que du coup le matin j'ai le temps de faire un maximum de choses et du coup l'après-midi, j'ai du temps effectivement pour répondre aux messages euh, répondre aux emails au whatsapp, etc, passer des coups de fil j'ai du temps pour ça, parce que du coup je ne suis pas, en plus psychologiquement, je ne suis pas perdu euh, à, à, à parce qu'en fait, moi ce qui m'importe dans ma journée, c'est certes faire ce quotidien qui est impératif, mais c'est aussi en mode créatif, mettre en place des choses c'est ça qui me fait avancer moi et à un moment donné, si tu vas avancer, il faut bien que tu arrives à prendre du temps pour faire tout ça et ça ne va pas être que faire le quotidien donc à un moment donné, c'est cool parce que le matin, j'ai le temps de faire mon quotidien donc une heure à peu près, une heure 1 heure 30 et après du coup, j'enchaîne sur des choses beaucoup plus productives. Et arrivé à l'après-midi, bah là du coup, j'ai du temps, donc généralement, j'en profite aussi pour, aller pour faire d'autres choses, etc., pas forcément que du boulot. Euh, et du coup, j'ai aussi du temps pour répondre au téléphone, au téléphone etc. Alors, le, le, le contrepartie de ça, c'est que le soir, bien évidemment, bah, en France, c'est toujours en ébullition, alors que toi, tu vas aller te coucher. Mais j'ai pris la décision de, le soir, couper, terminer. Et puis, bah écoute, euh, ça attendra le lendemain, tout simplement. Ça attendra le lendemain, il n'y a, y a, y a rien qui est urgent en soi. Euh, donc, donc voilà. Donc voilà un petit peu ma méthode de travail. Donc ça, j'essaie de la conserver quand je vais rentrer en France. Mais ça veut dire en France qu'il faut démarrer vraiment très tôt le matin. Et limite, il faudra démarrer vers 5 h 6 h du matin. Il faudra démarrer vraiment très tôt. Et je me rappelle une époque quand je bossais dans la grande distribution. Le matin, on commençait très, très tôt, on commençait à 5 heures. Et c'est vrai que le matin, tu enquilles en un paquet de travail. Alors par contre, ça veut dire que le soir, tu es beaucoup plus fatigué. Donc ça veut dire que le soir, faut pas te coucher à 23 h minuit. C'est à dire qu'il va falloir seulement te coucher vers 21 h grand maximum 22 heures. Et tu vas voir que ça, ça fonctionne. Alors après, tu as peut-être aussi des enfants, etc. Les enfants, généralement, tu vas les coucher vers 20 h 20 h 30. Donc après, tu te laisses éventuellement 1 heure, 1 heure 30 pour toi, pour être avec ta femme ou ton mari en mode tranquille. Euh... Tu dors et du coup, le matin, tu essaies de te lever assez tôt, vers 5h30, ça serait top. Donc ça Du coup, tu te laisses 5h30 jusqu'à éventuellement 7h pour bosser sur tes projets. Et ça, ça fonctionne plutôt bien parce que du coup, euh, le matin, tu es vraiment très actif et tu es très productif. Et après, par exemple, de 7h à, je sais pas, 8h, tu vas te préparer, préparer tes enfants pour partir à l'école, etc., etc. Et du coup, ta vraie journée va peut-être commencer vers 20, 8h30, 9h. Et là, malheureusement, tu es obligé d'enquiller peut-être sur ton boulot ou sur d'autres choses que tu fais habituellement, ou ton quotidien, tout simplement. Mais essaie de trouver cette méthode de, de travail-là. Je te promets que c'est productif pour le coup. Euh, au début, ça va te chambouler un peu. Tu vas être crevé. Ça va être dur de se lever, je le sais. Mais euh, ça marche. Mais ça marche. Voilà. Donc, du coup, moi, ce matin... Bah, j'ai répondu aux différents messages, j'ai vu que j'ai reçu des messages, là, j'ai vu que l'appartement, du coup, hier, ça a été bien monté, euh, donc les meubles ont été montés, etc. C'est pas fini, on continue aujourd'hui. D'ailleurs, juste après ça, je vais te balancer là, les, les photos, les vidéos qu'a qu fait euh, mon city mon manager qui est sur place, qui monte tout ça. Euh, j'ai fait aussi pas mal de messages vocaux à différentes personnes, différents intervenants pour différentes choses, pour préparer différents dossiers euh, voilà répondu aussi à quelques emails bien évidemment c'est normal et du coup on est plutôt pas mal donc il me reste encore des petites choses à faire là ce matin que je vais faire mais euh, voilà de l'administratif tout simplement mais normalement je vais, je vais être prêt euh, cet après-midi pour après du coup donc cet après-midi j'ai coaching un rendez-vous téléphonique euh, Qu'est-ce que je dois faire euh, bah Ça, c'est ma priorité, le coaching. Si, je dois aussi envoyer toutes les invitations pour le coaching de groupe de samedi prochain. Et, et voilà, ça va être mes grosses, les grosses choses que je dois faire pour aujourd'hui. Puis bah, après, je vais essayer aussi de, de me programmer du temps pour euh, parce que j'ai prévu des sessions de vidéos. Donc, je essayé de me programmer mes vidéos, les préparer en avance. Et comme ça, je pense que demain, je vais enquiller sur ça. Voilà, allez, on continue. Donc là, là il faut l'appeler le propriétaire. Il faut dire écoutez moi c'est ok, je prends l'appartement. Euh, vous donnez les conditions. Je vous envoie le cabis euh, dans la foulée. Euh, je vous prépare le contrat dans la foulée. Elle essaie d'un peu de oui, du contrat, ouais. et c'est un peu bah, d'avancer le truc quoi pour le, le mettre un peu au pied au pied voilà euh, qu'il ouais, soit ouais. au pied du mur qu'il faut qu'il fasse quoi. Euh, ça c'est la priorité et après on voit comment on organise tout ça pour euh, pour le comment dirais-je pour le pour le reste quoi. Et dès qu'il dit oui c'est ok, bon bah moi c'est ok, euh, tu dis bon bah est-ce qu'on peut signer le contrat rapidement, enfin et comment est-ce qu'on peut signer le contrat, est-ce qu'on fait de la signature électronique etc c'est là où, du coup, tu le laisses un peu venir. Puis, bah euh, si tu sens que ça, ça mord toujours bien et que c'est toujours un bon feeling et tout ça, euh, tu dis, bah écoutez, je me permets quand même d'insister sur un point. Euh, vous n'êtes pas sans, sans savoir que c'est le Covid, que c'est le confinement, que les livraisons en ce moment se font assez, assez lointaines. Est-ce qu'il y a moyen de décaler un tout petit peu le, la date de prise de possession Si je suis livré, prête avant, on démarre au 1er mai. Mais si je ne suis pas prête, est-ce que vous me laissez encore une semaine, 15 jours pour euh, mettre en place l'appartement Ouais, ok, voilà donc comme tu as pu le voir eh bien la séance de coaching est donc terminée euh, donc très intéressant très enrichissant euh, je t'ai livré un, euh, un, petit, un petit passage assez rapide de, de notre échange euh, donc ça c'est cool euh, ça c'est cool, on attend entre temps bah, j'ai eu pas mal de messages forcément qui sont tombés euh, j'ai une demande pour de la conciergerie encore une, donc euh, ça c'est plutôt cool, il me reste quelques petites choses à faire là maintenant je vais partir parce que je dois faire une copie de mon passeport euh, donc il faut absolument que j'aille faire ça et je vais prendre avec moi mon sac à dos avec l'appareil vidéo et de quoi tourner et puis je vais essayer de voir si je peux pas me trouver un petit spot pour tourner une petite vidéo sur un, un petit sujet qui me, qui me, qui me plairait bien euh, voilà, et puis il me restera encore des petites choses à faire. Euh, je dois préparer aussi donc, le coaching de samedi. Euh, donc il faut qu'on envoie le mail, etc. Donc tout ça c'est en cours. Euh, et puis, ah oui, si, puis aujourd'hui c'est, je ne sais pas si tu connais, si tu t'intéresses un petit peu aux crypto-monnaies. Alors moi, je, je m'y intéresse vraiment de très très loin. Mais aujourd'hui sort Coinbase. Donc Coinbase, qui est une crypto-monnaie qui va sortir. Euh, sur laquelle je pense qu'il y a, alors même si elle est surévaluée cette, euh, cette crypto-monnaie, je pense que ça peut être intéressant, donc je bien, je pense que je vais, tu vois, me lancer un petit peu là-dedans, même si j'ai déjà un petit peu commencé, mais je suis pas un gros adepte de ça, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais aller chercher un petit peu de, de crypto-monnaie, parce que pour moi, c'est l'avenir et il faut absolument euh, se mettre, il faut avancer tout simplement et il faut suivre les tendances, même si j'étais pas forcément... Euh... Euh, je suis pas du tout issu de ce milieu là euh, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire et il faut, faut être opportuniste parfois. Allez, on enchaîne. Allez, je pense que là on est prêt pour. Euh, je me suis trouvé un petit lieu sympa. Euh, un petit parc. Donc je vais te parler un petit peu le petit parc. Du coup j'ai préparé mon petit setup avec mon petit micro qui va bien. Et normalement, on est plutôt pas mal. On va pouvoir faire tourner quelques petites vidéos j'ai attendu qu'il fasse un petit peu moins chaud et également qu'il fasse un peu moins soleil aussi parce que très clairement euh, bah très clairement en journée il y a trop de soleil donc trop de luminosité il fait trop chaud donc c'est juste impossible de tourner des vidéos dans ces moments là donc c'est pour ça que j'ai attendu ce moment là donc il est quasiment 17h ça me laisse une petite heure pour en enchaîner sur les vidéos allez on continue je, peux, je peux te le faire j'ai déjà fait des, des ça prend pas mal de temps moi je pense ouais vraiment un bel article pleine page euh, euh, sur ton site etc ça va donner un gros coup de boost au référencement alors euh, chaque chose se fait en son temps hein. c'est pas c'est pas immédiat mais ça va donner beaucoup de poids à ton site internet et pour ta conciergerie ça va petit à petit ça va permettre d'améliorer ton référencement euh... avoir plus d'autorité à force ouais et puis après si tu peux faire un petit peu de sponsorisé On fera voir, quoi. ça pourrait être intéressant aussi Mais euh, si on fait tout ça Qu'on fait un petit peu de démarchage à droite à gauche Ça devrait te permettre de prendre tes, tes premiers clients quoi. Mm. Ouais puisque là on s'est dit Maintenant c'est bon Maintenant, Il faut que, il faut que ça rentre Il faut que ça rentre maintenant Il ouais. Ouais. Ouais. faut que les sous quoi. Et, ouais, C'était la dernière Il y avait un site en domaine expiré Que je voulais acheter Ouais. Et, je ne l'ai pas eu et le titre c'était Visiter Strasbourg Ah ouais, c'est pas mal Allez, on est jeudi donc... Euh, bah on est jeudi, tout simplement euh, Jeudi 16 avril euh, Donc hier euh, Alors en fait je, donc, Comme je te le disais, je me suis loué à Un appartement euh, donc, euh, Airbnb pour, euh, Que je trouvais plutôt sympa Dans, dans le décor etc Sauf qu'hier, j'avais pas du tout l'inspiration Pour faire des vidéos, j'étais pas du tout bon Donc j'ai tout arrêté, je suis parti euh, beaucoup de problèmes aussi de réglage, etc. Euh, de, de, de, voilà, je trouvais que l'appartement finalement n'était pas bien configuré pour faire des belles vidéos avec les contre-jours, etc. Donc là, je suis revenu ce matin. Je suis arrivé ce matin, il était 9h. Euh, donc là, j'ai tourné plusieurs séries de vidéos. Donc je suis assez content de moi. Euh, le rendu est vraiment top. Donc tu vois, parfois, si tu vois que ça ne passe pas, il y a un jour, ça ne va pas. Franchement, tu refermes tout et tu rentres. Par contre, c'est vrai que c'est chiant psychologiquement parce que tu as l'impression d'avoir rien fait. Mais il faut l'accepter, mais c'est vrai que c'est pas facile et tu verras, ça t'arrivera aussi. Il y aura des jours où tu n'es pas du tout en mode productif, c'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, mais ça ne marche pas. En plus, hier, j'ai eu des soucis, des petits problèmes à gérer qui m'ont qui, qui, qui fait perdre du temps. Et quand tu es en mode créativité, si tu veux, tu ne peux pas te permettre d'être perturbé. Et c'est ce qui s'est passé hier, J'étais perturbé par différents problèmes donc, euh, et du coup j'ai pu tête à ça et du coup après ça a juste été n'importe quoi donc j'ai tout fermé, j'ai tout arrêté et je suis parti. Et du coup je suis revenu ce matin en mode convaincu que là, puis en plus hier soir j'avais retravaillé mes sujets, j'avais vraiment passé du temps à, à bien préparer tout ça, il y a aussi toute une phase de préparation qui est intéressante et qu'il faut absolument faire. Euh, et du coup ça m'a permis ce matin d'être vraiment en mode productif donc là je suis vraiment content parce que euh, très productif il est euh, euh, 10h30 euh, je suis là depuis 9h en 1h30 j'ai vraiment aligné un paquet de choses alors tu verras je vais te partager aussi hier on a fini donc, euh, la, la sous-location que je t'ai parlé donc je vais te mettre des vidéos, des photos tu verras tout ça c'est terminé euh, donc bravo à mon city manager bravo à lui qui est aussi mon partenaire qui est vraiment quelqu'un de formidable qui est vraiment euh, quel coeur sur la main, qui est, qui est très pro, très carré, enfin vraiment euh, des personnes rares, tu vois. Et quand tu les trouves, ces personnes rares, franchement, euh, fais tout pour les garder. Parce que euh, ça ne s'en présente pas deux fois. Donc vraiment top. L'appartement est terminé. Je pense que ce matin, il va m'envoyer euh, les photos donc euh, de l'appartement. Euh, comme ça, je vais pouvoir créer les annonces. J'ai aussi une autre annonce à créer en conciergerie parce que ça y est, on a récupéré un appartement, là encore en conciergerie. Donc, je vais créer l'annonce également. Euh, j'ai également un, quelqu'un de ma formation que j'accompagne qui est là en train de lancer deux nouvelles sous-locations. Donc, hier, il m'a partagé ses vidéos, etc. Donc, hier, c'était une grosse journée parce que tout le monde me partageait un petit peu ce qu'il faisait, donc, dont cette personne-là que j'accompagne. Donc, forcément, j'ai un regard beaucoup plus attentif sur ce qu'il fait, etc. Euh, donc voilà, donc hier grosse journée euh, Aujourd'hui je pense que ça va être euh, à peu près pareil Il y a pas mal de, pas mal de taf euh, Mais en tout cas je sens que c'est une journée qui se passe bien Qui démarre bien et qui devrait être euh, vraiment euh, productive euh, Donc voilà, donc tu découvriras ces, ces vidéos, cette chaîne YouTube prochainement euh, Bah voilà pour, pour aujourd'hui, je vais pas m'éterniser plus longtemps C'est ce que je t'ai dit, le format vlog, euh, weekly vlog J'espère qu'on va essayer de faire une vidéo de 30-40 minutes maximum le but, ce n'est pas de te polluer des vidéos qui durent trop longtemps, sinon je sais que tu ne les regarderas pas, parce que ton temps est compté et je le sais bien. Allez, on enchaîne. Allez, on est samedi, aujourd'hui, donc samedi 17 avril. Euh, donc j'étais réveillé très très tôt ce matin, donc j'ai pas mal avancé, j'ai géré plein de choses. On a créé l'annonce, là j'ai de terminé de créer l'annonce sur Airbnb pour la nouvelle sous-location, donc ça c'est cool. Euh, j'ai reçu toutes les photos, là je crée aujourd'hui une annonce pour, euh, pour une, une nouvelle, un nouvel appartement en conciergerie. Euh, cet après-midi, j'enchaîne sur... Non, ce matin, parce que du coup, l'après-midi sera pour moi, mais pour toi en France, ce matin, donc on va faire trois heures de coaching avec toutes les personnes qui ont rejoint mon programme de formation, enfin, toutes les personnes, tous ceux qui ont rejoint en janvier février. Je fais vraiment par, par comment, comment dirais-je, je regroupe par... Euh... Date d'entrée, euh, et puis ce soir, et eh bien enfin, euh, ce soir, cet après-midi, du coup en heure française, et eh bien je fais donc mon live habituel. Et j'ai donc Dimitri Boujard que tu dois sûrement connaître, qui est donc l'avocat immobilier. Tu taperas sur internet si tu connais pas, qui va intervenir ce soir pour nous présenter un nouveau bail qu'il a rédigé dans le cas de nos, de nos business. Et également, on va parler aussi de règlement de copropriété. Enfin, on va parler un peu de juridique par rapport à tout ça, donc ça devrait être sympa. Et Dimitri me fait donc l'honneur de bien vouloir participer à bah, cette séance de questions tout simplement donc que, donc ça sera par contre bah, privé hein, privatif pour tous ceux qui euh, qui font partie euh, donc de mes programmes donc tout ça eh bien ça aura lieu aujourd'hui donc j'allumerai je te, je te, de temps en temps la caméra ça me permettra de, de suivre un petit peu là je vais partir déjeuner avec un ami alors lui il a un parcours un petit peu différent lui il est vraiment dans l'import export et euh, il a fait ses plus, grosses, euh, ses plus gros mois euh, bah pendant, euh, là, depuis l'année dernière en fait puisque il, euh, il fait déjà beaucoup d'importations de pas mal de produits et euh, il a travaillé avec des grosses enseignes pour faire de l'importation de masques. Euh, donc il a fait énormément d'argent. Ce que je peux t'assurer c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec les masques, même si toute l'histoire on doit payer prix coûtant, etc. Le fait est qu'à la base, il y a aussi des importateurs et je peux t'assurer qu'il y a quand même de l'argent qui circule. Euh, donc voilà, donc, euh, du coup, on va déjeuner ce midi, puis après, je reviens et on va enchaîner sur, sur ça. Et puis, du coup, bah, je vais essayer de te partager quelques moments euh, du live, quelques moments aussi du, euh, du coaching d'aujourd'hui, ça, du coup, ça te permettra d'être un peu dans le bain et de voir tout ça. Allez, on enchaîne Ouais, février j'ai commencé le 1er mars, on va dire vraiment à des marchés. Et t'es sur quelle ville déjà, toi euh, Je sais pas si tu connais vers Metz. Oh, euh, non, ouais, pas plus que ça. Ouais. C'est un peu mmh. à Metz, c'est euh, Luxembourg, je sais pas si tu Ouais, oui, si, oui, oui. On est à la frontière en fait. D'accord. Et t'avais déjà des bon. concurrents sur, sur place ou Ouais, t'en as déjà quelques-uns peut-être, mais peut-être pas tant que ça euh, bah, en fait je moi je travaille avec euh, pour mes appartements j'ai une dame qui me fait le ménage elle a une conciergerie en fait mais euh, elle elle fait tout à la carte en fait donc elle fait un peu de tout donc tu bosses avec elle du coup ouais je bosse avec elle c'est celle que tu sous-traites le, le ménage et tout ça quoi Ouais donc je l'ai pris bon euh, c'est un peu plus cher vu que vu que derrière elle traite avec des auto-entrepreneurs Ah ouais d'accord ok d'accord ouais. Ouais. Mais ce qu'il y a c'est qu'elle me gère c'est comme si elle gérait un peu les entrepreneurs, s'il oui. euh, en manque un, etc. Donc, ah, c donc pour un... toi c'est total, euh, total ouais. délégation quoi Ouais, c'est cool. Ah, c'est cool, donc quatre appartements en conciergerie, plus les deux tiens. Euh, et après, ton idée, c'est d'aller chercher de la sous-loc, j'imagine Ouais, de la sous-loc, mais comme, en fait, chez moi, il y a un souci dans mon secteur. C'est que les appartements. C'est le cas. Et en termes de dépôt de garantie, quand le loyer est à 800 euros, euh, parce que moi, là, j'ai pas eu de proposition du deuxième propriétaire, mmh. combien est-ce que moi, je pourrais vous proposer pour le rassurer Parce que derrière, il y a beaucoup de choses à faire. Bah c'est un mois, normalement, c'est un mois. D'accord. Moi, je l'ai fait qu'une fois où j'ai mis deux mois parce que je voulais. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour absolument récupérer le bien. Et j'ai bien fait parce que le bien il était. Il rapporte. C'est une maison et, et, et elle crache vraiment beaucoup de beaucoup de cash flow. Donc, c'est pour ça que je savais ce que je faisais. Mais mais des fois, tant pis. Hein, faut. Moi, des fois, ça m'arrivait de dire. Bah écoutez, on fera pas affaire. Je suis navré. On s'entend pas. D'accord. Mais. Hein, Allez, on est donc dimanche, dernier jour de ce weekly vlog, euh, donc hier on a, tu as pu voir, j'ai fait mon, mon coaching de groupe pendant 3 heures, ensuite après j'ai fait mon live, j'ai fait venir donc, euh, Maître euh, euh, Boujard, qui, qui est l'avocat la, investisseur, qui a pu partager avec nous pas mal d'informations, donc ça c'était cool, et euh, du coup bah, ça, on a fait un petit live pendant deux heures, on a vu pas mal de choses, règlement de copro, euh, nouveau bail de sous-location, enfin vraiment pas mal de choses Et puis là aujourd'hui, donc là c'est une journée un peu spéciale Puisque je vais tourner des vidéos euh, Et du coup j'ai loué un Airbnb Et donc je voulais vraiment partager ça avec toi Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes ici Donc je vais prendre un tout petit peu de temps Je vais te prendre quelques minutes Mais pour te faire voir vraiment aujourd'hui Ce que c'est qu'un vraiment un bel appartement Airbnb D'ailleurs je crois qu'il est super host euh, Vraiment top Mais plein de petits détails qui font vraiment la différence Donc je te fais voir ça tout de suite, regarde bien Du coup L'appartement est très cosy, il est petit, il est petit mais très cosy. Donc déjà on a vraiment euh, bah, le matériel, on a vraiment du bon matériel, euh, vraiment du bois exotique, vraiment top. Là le petit truc sympa, c'est que tu vois, tu as des petits, petits trucs de jeu là, tu peux jouer aux dames, etc., au scrab et tout, même si bon, on ne on le on les fait pas trop, mais je trouve ça quand même pas mal. On a le petit gel, bien évidemment, on a la petite enceinte. Donc là, il faut, faut se méfier parce qu'avec le bruit, etc., il faut, faut être vigilant quand même. Bon, là, pour le, la petite senteur, etc., pour que ça sente bon, on a une grande télé. Bon, bah, ça, c'est relativement classique. Là, ce que j'aime bien dans la pièce principale, c'est qu'on a aussi donc, la, la petite librairie. Ça, ça fait vraiment un côté cosy. On sent, on sent chez soi, en fait. On, on sent chez soi, tout simplement, avec les petits cadres, les petits. C'est comme si on était à la maison, quoi, tout simplement. Les petits cadres qui vont bien, la petite table, etc., à chaque fois des petits coussins. Là on a les petits poufs, voilà, là sur la table bah, on a des petits, voilà, des, des petites choses comme ça, on a les petits coussins, un petit cadre encore qui est très sympa, donc vraiment top franchement. Après on accède à une chambre et là tu vas voir c'est pas mal aussi tout ce qu'ils ont prévu. Alors là je trouve ça très rigolo, il y a les boules caisses, ça c'est top, euh, ça c'est vraiment top. Euh, ça je sais, ça ça doit être un réveil je pense. Euh, voilà donc toujours pareil du bon matos et là c'est surtout que le lit et c'est ça que je voulais te faire voir voilà ça c'est comme ça que tu dois présenter tes appartements c'est à dire que tout est bien tiré tu vois il n'y a pas de plis etc là on a rajouté ça par dessus là du coup on a donc on replie ici et à chaque fois toujours mettre donc 4 euh, coussins, enfin 4 oreillers, enfin 2 pardon par personne, donc ça fait 4, plus toujours les petits coussins. Ça c'est vraiment la configuration standard, d'ailleurs Airbnb la préconise euh, dans, dans ses annonces. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Après ici, on arrive, donc là ils ont exploité ça pour petit coin bureau. Tu sais, sur Airbnb, tu peux mettre si tu as une option, euh, si tu as un desktop pour travailler, là typiquement c'est possible. Voilà, donc ça c'est vraiment cool, après on arrive sur une petite salle de bain, pas enfin, une grande salle de bain même, et là ils ont poussé assez loin, c'est à dire que là, tu vois, ils nous ont mis le petit coton-tige, donc vraiment euh, bah, personnalisé, enfin individualisé on va dire, là le petit peigne, voilà, là on a carrément les petits sets de, euh, donc de, bah voilà, tout simplement pour se laver les dents, donc ils ont mis deux, donc ça c'est cool. Voilà, là ici on a donc... En fait ils ont brandé, c'est à dire que l'appartement, tu vois c'est l'appartement 476 et partout c'est brandé 476. C'est à dire que même sur Google Maps, euh, bah quand tu tapes APT 476, et eh bien tu tombes sur cet appartement, tu le retrouves tout de suite sur Google Maps. Donc c'est vrai qu'ils ont créé une vraie identité par rapport à ça. Et même quand tu arrives, tu as un petit panneau avec écrit APT 476. Donc tu peux pas te tromper, tu sais que tu es au bon endroit. Là, bah, tu vois, donc les petites serviettes. Bon, là, rien de spécial. Là, ici, c'est euh, donc là, du coup, on a le sèche-cheveux dans le petit sac. Là, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu là-dedans. Bon, là, je sais pas trop ce qu'il y a là. Euh, là, ça, ça doit être écrit en chinois. C'est quoi Portable streamer. D'accord. Bon, euh, ça, peut-être pas forcément utilisé. On voit bien que c'est pas trop utilisé. Là, on a le safety box. Et puis là aussi ce qui est intéressant c'est ça, effectivement pour les sorties de bain, c'est très apprécié. Voilà. Autre petite chose, petit détail, mais tu vois, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça se prendre comme ça, sur un petit cube. Et là, tu as l'accès au Wi-Fi, tu ne peux pas le louper. On a ensuite donc, les, les petits chaussons. Donc ça, ça fait comprendre qu'il faut bah voilà, il faut préserver le, le, le, le logement et, et pas rentrer avec ses chaussures toutes, toutes crades. On arrive ensuite sur une autre petite chambre, bon là rien de spécial mais tu vois ils n'ont pas préparé les lits en fait parce que qu'ils bah, partent du principe peut-être qu'ils va pas utilisé. Mais en tout cas c'est là, c'est disponible. Voilà. Et là on arrive sur la cuisine. Donc là la cuisine c'est juste parfait puisque quand on arrive on a un bon aperçu. Et aussi tu vois voilà on a les petites dosettes présentées comme ça c'est très sympa. On a après donc si on veut du thé, du lait, euh, du sucre. Euh, ça c'est bon, on a la petite cafetière qui est là, donc ça, ça fait vraiment son effet. Après on a aussi de quoi donc, cuisiner, on a toutes les petites sauces, voilà. Donc là forcément le petit gel, etc. Et là quand on se retourne, c'est très sympa aussi. Donc là on a le sucre, là on a des petits snacks, voilà. Des petits snacks, et puis ici, quand on ouvre le réfrigérateur, bah, c'est vrai qu'on se retrouve avec les petites bouteilles d'eau, ils ont poussé un peu plus loin, ils ont même mis du Coca et du Sprite voilà donc ça c'était vraiment je voulais vraiment te présenter ça ça me semblait vraiment important parce que bah là tu vois quand tu arrives sur ce type d'appartement euh, là le tarif pouf tu vois ça tu te dis waouh c'est juste excellent ils ont pensé à tout tout est tout est là tout est prévu et tout de suite ça donne vraiment une très très bonne image et puis c'est comme ça tout simplement que tu récupères tes, tes notations euh, voyageurs puis tu vois ils ont même été aussi jusqu'à mettre des petits tapis un peu partout avant chaque pièce en fait avant de rentrer dans chaque pièce, t'as un petit tapis donc ça c'est vraiment top on n'a pas été voir tout ce qui est ce de cuisine mais je pense que voilà ça suit le même le même principe absolument tout on est plutôt dans les standards hein, mais euh... ouais, il y a vraiment tout quoi ouais, ouais, il y a vraiment quoi faire quoi donc voilà donc ça je trouvais ça intéressant de partager tout ça oh, il y a même plein de planches etc euh, ouais donc là du coup je voulais vraiment partager ça avec toi parce qu'aujourd'hui par les temps qui courent c'est super important surtout avec les confinements etc que vivent les personnes ils ont besoin d'être vraiment chez eux à la maison quoi ils sont dans un appartement ils sont à la maison et du coup ça va aussi les indirectement tu vas les influencer ils vont se dire ah ouais c'est vrai que pourquoi je reste pas plus longtemps à l'appartement je me sens bien, je me sens chez moi. Et du coup, ils vont très certainement aller après sur des réservations beaucoup plus longues. Et donc ça, c'est super intéressant, super important. Donc tu vois tous ces petits détails, pas bah mine de rien. Là, c'est vrai que ça... Moi, je suis vraiment... Je suis assez bluffé, quoi. Je suis vraiment bluffé comparé à d'autres que j'ai pu voir. Les photos sont vraiment la réalité du logement. Combien je vois d'appartements que j'ai pu faire où les photos, malheureusement, ne correspondent pas. C'est-à-dire que les photos sont très lumineuses, très belles, etc. et quand tu arrives, finalement, c'est... C'est plutôt austère, c'est pas, pas très lumineux, le matériel qu'il y a dedans, il est vieux, on voit que ça a servi depuis un paquet de temps. Donc voilà, donc tout ça je voulais le partager avec toi, maintenant je vais aller préparer donc, mes vidéos, je te souhaite une excellente journée, puis peut-être que je ferai un, un, euh, un autre petit vlog en fin de journée, ou peut-être pas, donc ça sera la fin de ce wiki vlog. j'espère que ça t'a plu N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire si tu veux que je continue à publier des weekly vlogs comme ça, si ça peut t'aider, t'inspirer, te motiver. N'hésite pas à me euh, le dire en la partie commentaire, c'est super important pour moi de, de, de pouvoir contrôler ça et de voir ça. Allez, je te souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine, je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette, cette vidéo, mais franchement, belle journée à toi. Sois motivé, tu sais, hein, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. A très bientôt, ciao